Est-ce que vous vous souvenez de cette époque où nous n'avions pas de problème La tromperie est le nerf de la guerre. Messieurs, dames, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Bref les amis aujourd'hui on se retrouve de retour sur MW3 pour une vidéo nostalgie J'ai eu un flash J'étais sur TikTok et je suis tombé sur un live d'un mec qui jouait en mode survie sur MW3 Donc vous savez les opérations spéciales où, En gros fallait survivre face à des vagues de zombies Enfin non du coup pas des vagues de zombies mais des vagues d'ennemis hein Les missiles Predator. Enfin souvenez-vous de tout ça Incroyable Et je me suis dit mais c'est pas vrai J'ai MW3 sur Steam Je pense que c'est le moment de le réinstaller juste le temps d'une vidéo Se remémorer des bons souvenirs quoi Ah résistance les gars, résistance Ah là là là là là là Moi j'ai joué sur PS3 quand j'étais plus jeune Là ce que vous voyez c'est sur PC, ça date de y a quoi 3-4 ans qu'on avait réinstallé le jeu à l'époque Je lance résistance, je veux retourner à Paris Moi ça m'a fumé quand j'ai découvert que cette rue existait pour de vrai quoi Oh my fucking god on y est là oh. Regardez-moi ce jeu Regardez-moi ce jeu Regardez-moi ce jeu et toutes les ressources disponibles. Oh regardez-moi ce vrai jeu Où il n'y a pas de plongeon On peut pas. On pouvait pas plonger On pouvait pas faire des, des, des glissades Je ne sais pas quoi On pouvait pas faire grand chose en fait Oh là là regardez-moi ce jeu de zinzin Il n'y avait aucun recul sur les armes aussi Ah c'était particulier Attends viens voir Incroyable, incroyable, ça va rappeler tellement de souvenirs. Oh la double! Hop, la première vague terminée. Ok, donc on peut commencer la vague en appuyant sur F5, c'est vrai. On pouvait euh, racheter entre chaque vague des munitions, des atouts, etc. Vraiment sympa. Et franchement, pour les anecdotes un peu que je peux vous raconter, euh, bon, déjà, donc évidemment, cet endroit existe pour de vrai euh, à Paris, à peu près, hein, parce que en fait, la tour Eiffel. Euh, n'est pas placé ici dans la réalité. Mais cette ruelle existe à peu près. Et euh, je rêverais un jour d'y aller, mais apparemment c'est pas si fou que ça non plus quoi. Et le pire c'est que je suis dégoûté. Une fois j'ai fait une sortie scolaire à Paris. Et on était passé juste à côté. Je ne le savais pas à l'époque. Je ne le savais pas. Sinon évidemment, j'aurais demandé à mes profs d'aller ici. Incroyable. Ça c'était du vrai jeu ça. Ça c'est du vrai jeu. Corps à corps. On a joué sur les mêmes accords ouais, Franchement franchement, c'était vraiment quelque chose hein. euh, On pouvait même pas augmenter la, la FOV je crois Le champ de vision on pouvait même pas le, le changer euh, Et ouais pour les anecdotes bah, C'était sur PS3 c'était sorti quoi en 2012 2013 je sais plus Pour moi c'était un des premiers call of. Oh les chiens d'attaque oh mon dieu C'était un des premiers call-off auquel j'ai joué Alors il y avait World At War aussi mais euh, j'ai pas fait dans l'ordre Mais ouais MW3 c'était le premier call of, je crois hein, Sur lequel j'ai joué personnellement Quand j'étais plus jeune Pas bien J'étais euh, très enfant ah <rire> Sale chien va C'est le cas de le dire Voilà Voilà, il te marqueur bien sûr Hop t'es mort Hop t'es mort Attends toi Voilà Ah c'était vraiment chouette hein. Mais C'est vrai que quand on y pense c'est des Russes en face de nous là. Et je me souviens, en fait, on campait toujours là dans ce bâtiment quand ça devenait, quand ça devenait dur. On se mettait là, on campait là. <rire> et on était avec notre MP5. Je vais l'acheter d'ailleurs la MP5, la mitraillette là. Incroyable. J'y vais direct. Et euh, je me souviens avant d'aller à l'école. à l'époque, c'était à l'école primaire. Ou au collège, je sais plus. Et ben, avec un de mes copains, euh, et ben, on jouait au jeu. C'était absolument incroyable. Et euh, si jamais tu passes par là, euh... enfin, j'espère que tu te reconnaîtras. Voilà. Parce que c'était incroyable. C'est absolument incroyable. Je suis nostalgique de Zinzin, voilà. Voilà, tu t'attendais tranquillement. Bon, évidemment, ça devenait de plus en plus dur. Hein. Là, on est vague 4. Euh, C'est relativement facile. Et j'ai tellement de bons souvenirs. Je crois que la prochaine manche, il y a des mastodontes déjà. Hein. Alors, attendez. Soutien aérien. Et là, tu vas prendre le missile Predator. Je sais pas du tout comment il faudra l'envoyer. C'est vrai, ça, comment on fait pour envoyer le missile Predator Je ne sais pas. On verra. Allez, ah ouais tu pouvais aussi appeler euh, des mercenaires pour nous aider Oh là là là là, désolé je parle pas, je suis tellement à fond là Voilà, vague 5 terminée, facile Putain les clés c'était dingue, tu les mettais là dans les coins en multijoueur Tu les cachais, personne les voyait, tout le monde se les prenait. C'était tellement bâtard Tu te mettais là, tu mettais la clé morts ici Tu faisais pareil, tu mettais la clé morts là dans votre espace ah ouais, il y a des hélicoptères. Alors les hélicoptères, Et eh ben c'était très simple. Missile Predator. Oh là là, incroyable. Oh c'était incroyable. Et là tu tires. Allié en approche. Oh là là. Et là tu venais vite rechercher le deuxième missile Predator avant de mourir là. Missile voilà. Missile Putain. Oh j'ai eu chaud au Kiki là Là j'ai eu chaud au Kiki Donc là tu renvoies le dernier Le dernier hélicoptère Ok Ok c'est bon Oh j'ai eu chaud là Section delta voilà et eh ben ça attends vas-y Je vais les appeler et eh bah ben, du coup c'était les collègues Voilà Là il y a les collègues qui vont venir nous aider c'était génial ça Parce que moi je me souviens j'avais trop peur moi à l'époque Quand j'étais petit Jouer tout seul j'avais trop peur Alors on jouait toujours en écran scindé avec mon copain mais j'avais trop peur quand j'étais tout seul Donc du coup j'appelais toujours une task force avec nous tu vois Voilà Alors ils étaient que trois malheureusement Patron, justice, Soyez prédent, bishop. Du C4 caché sous leurs ah Ils nous envoient des kamikazes Alors du coup moi je restais toujours avec eux Voilà Là ils se prennent toutes mes clés morts Alors toi tu le relèves même pas Hop là Attention, les jeunes, Grenade. Voilà. Ah, c'était quelque chose, hein, ce jeu. Hein. Et franchement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà joué à MW3 à l'époque Est-ce que... Euh, voilà, quel était votre meilleur call-off que vous avez préféré Est-ce que vous avez kiffé ce jeu-là Combien de temps vous y avez passé Et sur, sur PS3, je l'ai poncé. Hein. Sur PS3, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Ça, c'est... C'est un truc de dingue Ça a pété Ok Incroyable Et ça se passe super bien Par contre j'ai perdu un collègue je crois Carnage <rire> Je me suis trompé de touche Ah ouais putain on pouvait acheter euh, Section bouclier anti émeute c'était encore mieux Parce que eux ils étaient beaucoup plus résistants euh, Ils étaient avec des boucliers et tout Ils venaient nous protéger autour de nous c'était génial Et en plus du coup ils nous offraient un bouclier gratos Et ça c'était chouette Oh, et les souvenirs qui reviennent c'est dingue Et euh, ouais vraiment regardez si on fait le tour de la map un petit peu C'était quand même assez, euh, assez bien fait les boutiques et tout Et je me souviens sur Google Street View J'avais vérifié mais c'est à peu près Pareil en vrai et c'est vraiment dingue Alors on avait la map village Je m'en souviens c'était pas euh, une de mes maps préférées Mais euh, en multijoueur j'aimais quand même bien euh, Interchange, je déteste cette map J'ai toujours détesté cette map, je sais pas vous Mais je pense que pour la plupart, Interchange Ça doit pas être des bons souvenirs Et je disais toujours Interchange Underground, ah ça c'était une belle map ça Ça c'était une très belle map Dome évidemment, la map emblématique de Call of Duty Mission, c'était une chouette map en multijoueur Vraiment ça j'ai adoré sea Town, pas terrible euh, Par contre ça me fait penser à Gotaga quand il faisait euh, du compétitif Carbone, euh, j'ai plus trop de souvenirs et là on vient de débloquer les 4 autres maps d'après Oh là là Fallen c'était une map de zinzin J'adorais Hotpost pas terrible, Ardat évidemment Emblématique, Bootleg Plus trop de souvenirs, par contre ouais Fallen c'était une map euh, J'ai adoré cette map, il y avait une mission Je me souviens en fait on était des snipers et c'était trop bien Parce qu'il fallait être ultra coordonné Je sais plus c'est laquelle la mission, ça doit être ça justement Résistance, escorter un maximum de rebelles Jusqu'à la zone d'atterrissage, rester silencieux Il me semble que c'est celle là où t'es un sniper, non au début Oh putain mais c'est exactement ça c'est le moment de leur rendre l'appareil. Et en gros, tu te mettais là. Oh c'est dur. Et là, normalement, quand t'étais à deux avec mon pote, il y en avait un qui prenait celui de gauche et un qui prenait celui de droite. Mais là, tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. c'est bon. Ok, parfait. Oh, ça, en fait, c'est jouable tout seul quand même. Il okay, faut que je reste ultra discret. Là, on a un, un otage, venez avec Vous moi. Oh, comment je me suis fait cramer Joli. Oh, j'ai eu chaud. Ça va, mon ref Merci pour votre aide. C'était incroyable. Et aujourd'hui, tout le monde veut jouer à des jeux euh, genre... Euh, euh, pour libérer des otages comme ça tu sais genre les jeux euh... Putain j'ai failli me faire cramer Note, vous savez les genres de jeux comme ça alors que on avait littéralement un jeu qui nous permettait de le faire Je suis sous pression. Attends, je peux faire une double. Oh Cible neutralisée. Ok. Ok, j'ai fait la collate. C'était incroyable. Quoi Oh non. Oh non, les civils, ils sont morts. Oh non Oh non c'est injuste. On s'est fait massacrer. Oh les souvenirs des sons quand même c'est incroyable Ah oh, je suis deg, Ah oh, mais ça fait du bien Ouais non franchement voilà petite vidéo euh, détente Sans prétention, sans prise de tête euh, Je voulais vraiment retourner dessus un petit coup rapidement Pas longtemps juste pour m'amuser euh, Je vais pas refaire des vidéos sur le jeu forcément mais j'avais juste besoin de, de retrouver ce moment Et de vous repartager en espérant que euh, Pour les nostalgiques, pour les anciens qui ont joué à ce jeu, est-ce que ça vous a peut-être euh, Refait revivre certaines choses, je ne sais pas Mais c'est tout ce que j'espère, j'ai hâte de voir ça en commentaire euh, J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas, le like, le dislike et puis euh, L'abonnement, bien sûr, si ce pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour de prochaine vidéo. C'était Mkolo. Ciao tout le monde!